Mon père était un cirque et un cinéma. J'ai commencé à aller sur la piste à deux ans. J'étais clown, acrobate et trompettiste. Eh bien, mes souvenirs, c'est qu'on était heureux et on avait du travail puisqu'on était des gens du cirque. On passait partout et on amenait la gaieté, quoi. On était mon père, ma mère et neuf frères et sœurs. Ils sont tous morts pour euh, les privations qu'ils ont eues dans les camps. Euh, les caravanes, ils les ont mis, ils nous ont arrêtés, escortés, la police française. Hein. Ils nous ont mis dans une usine. Ils ont fait mettre les caravanes, tout, au long du mur. Et après, ils nous ont emmenés, nous. Et un beau jour, à 6h du matin, ils ont dit, vous préparez un peu de linge, on vous emmène. Vous qu'ils nous ont emmenés de Rouen ici. Je m'ai évadé avec mon frère et on a été repris parce que j'ai été vendu par le maire de mon pays cachiné. J'avais un cousin qui était sédentaire. On s'était réfugié chez lui. Alors, lui, le maire le, du pays, il avait dit à mon cousin, on va écrire, faire venir un acte de naissance, quand ça je pourrais leur donner des cartes d'alimentation. Mais au lieu de donner euh, l'acte de naissance, il a prévenu la police et euh, ils sont venus nous, nous reprendre. C'est les Français, ceux qui nous ont arrêtés, ce n'est pas les Allemands, hein ouais, les flics, quoi, la police, le matin à 6 heures. Comme ils ont pris chez mon cousin, ils nous ont emmenés au commissariat. Et là, on a attendu, parce qu'on était attachés, après avec les manottes, après le siège du, du camion. Bon, on a attendu à peu près une heure. Après, ils sont venus avec des chaînes. Et moi, ils m'ont mis la chaîne là. Et mon frère, la chaîne après sa jambe. Et ils nous ont ramenés ici. Ouais, ouais ouais parce que tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Il n'y a plus le camp. Ils ont tout cassé, ils ont tout enlevé. Et maintenant, c'est où qui font les machins secrets là. C'est les moteurs, les courses, tout ça là. Ils veulent plus que tu rentres. Bah, L'endroit là, c'est le camp et là qu'on était. On était là, nous, dans le baraque là. On est à l'entrée de l'ancien camp. Le camp, l'entrée était là, le camp était là. Alors, on passait là pour aller dans le camp là-haut. Parce que tout ça, c'était des bois. Il n'y avait pas le parking, il n'y avait rien. C'était des bois. Ah ben, comme tout le monde. Hein. Quand tu appuies ta liberté, c'est triste. Hein. Ça reste toujours là-dedans. Là. C'est gravé. Euh... Ça ne s'en ira jamais. Ça ne change pas beaucoup. Hein. toujours pareil. C'est même pire en pire. Il n'y a pas que pour nous, hein. pour, pour tout le monde, pareil. Quand même, vive avec mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, j'essaye d'éviter la misère. Parce que la misère, euh, c'est pas bon. Alors j'aide tout le monde. voilà. Ça soit bien noir, ça soit bien Rome, ça soit bien gens de c'est pareil. On est tous des humains. Alors pourquoi faire de la misère La misère c'est pas bon.